Nous démarrons une vidéo pour apprendre à utiliser le logiciel de création de cartes mentales qui s'appelle FreePlane. Nous pourrions utiliser les techniques qui seront exposées pour le logiciel FreeMind qui fonctionne de la même façon. Pour démarrer le logiciel, je me rends dans le lanceur et je clique. Puis j'écris le nom du logiciel, donc Free c'est de l'anglais F-R-E-E. -E, et vous voyez que je n'ai même pas besoin de noter l'ensemble du nom. L'application apparaît déjà rien qu'avec les premières lettres. Puis, je clique sur l'icône correspondante. Le logiciel démarre et une première carte mentale de démonstration apparaît. Nous n'allons pas utiliser cette carte et je vous propose de créer immédiatement notre première carte mentale à nous. Alors pour cela... Je me rends dans le menu « Fichier et je demande une nouvelle carte. Vous remarquerez que j'aurais pu, au clavier, frapper la combinaison « CTRL N ». Donc, nouvelle carte. C'est parti. Voici cette nouvelle carte. Alors, pour la facilité, je vais maintenant, pour une fois, utiliser la souris et zoomer un peu sur ce premier élément qui figure sur la page. Et pour ça, je fais un « contrôle roulette ». Et voilà J'ai donc la racine de ma carte qui est prête. Pour la démonstration, nous allons créer une carte mentale qui va représenter l'ensemble des cours que nous suivons à l'école. Alors pour cela, je me rends donc dans le nœud initial, là où il est marqué « nouvelle carte », nœud initial qu'on appellera plutôt une « racine ». Et cette, dans cette racine, je vais faire un double-clic, puis je vais supprimer le contenu et le remplacer par l'expression « mes cours à l'école ». Et voici mon nœud initial, la racine de ma carte mentale. Je vais maintenant y introduire les différents cours que je suis à l'école. Alors, imaginons de commencer par le cours de mathématiques. Pour cela, au clavier, je vais frapper la touche Insert alors que la racine est active. Et un nouveau nœud se forme lié à la racine. Dans ce nœud, j'écris immédiatement le nom de mon cours mathématiques. Et je frappe Enter pour terminer. Je peux maintenant, dans cette première ébauche de ma carte, je peux maintenant me déplacer en utilisant les touches fléchées du clavier. Les déplacements ne sont pas impressionnants, mais je me déplace. Je peux maintenant créer un nouveau cours à partir de la racine. Donc, Je suis de nouveau retourné à la racine de ma carte mentale, là où il est écrit mon, mes cours à l'école, encadré de bleu. Et je vais à nouveau frapper la touche « Insert ». Et une nouvelle branche se crée, dans laquelle je vais, par exemple, écrire euh, « Français ». Et « Enter » pour terminer. Je peux ainsi recommencer. Je reviens à la racine. Et j'écris, par exemple, après avoir frappé la touche « Insert », j'écris « Science ». Et « Enter ». Imaginons maintenant que je souhaite créer un nouveau cours, mais qui se trouverait en dessous de français. Alors, si je crée à partir de la racine, le logiciel tente d'équilibrer, les cours à gauche, les cours à droite, les, les, les nœuds à gauche, les nœuds à droite, je reviens sur français et je voudrais créer un nouveau cours en dessous de français. Eh bien, je me situe donc sur le nœud français et pour créer un cours, cours en dessous de français, je frappe la touche Enter. Et j'écris par exemple euh, éducation physique. Et voilà. Si maintenant je souhaite créer un cours au-dessus de mathématiques, je me déplace avec les flèches et je vais à mathématiques. Et pour créer un cours au-dessus de mathématiques, je vais cette fois... Tenir une touche de majuscule enfoncée. J'ai bien dit une touche de majuscule et pas la touche euh, caps lock. Et je frappe « enter ». Et je pourrais alors écrire, par exemple, euh, le cours euh, d'histoire. Imaginons que je veuille créer le cours de langue moderne au-dessus de français. Je me rends sur le nœud « français »,« majuscule »« enter » et je crée langue moderne. Le cours de mathématiques est constitué de plusieurs sous-cours. Il y a par exemple le cours d'algèbre et le cours de géométrie. Comment créer ces deux sous-cours dans le cours de mathématiques Alors pour cela, je me déplace vers le nœud mathématique qui est maintenant actif là à l'écran. Et pour créer un sous-nœud mathématiques, je frappe la touche « Insert ». Et j'écris la première sous-branche « Algèbre ». Et « Enter » pour terminer. Comment créer la branche « Géométrie » Comment créer le nœud « Géométrie » Alors, deux possibilités. Première possibilité, je reviens à mathématiques et je frappe la touche « Insert ». Deuxième possibilité, je suis sur le nœud « Algèbre » et je frappe la touche « Enter ». Et j'écris donc « Géométrie ». Conclusion, nous avons utilisé la touche « Enter », la touche « Insert » et les différentes touches de, majus de majuscule. Pour nous déplacer dans notre structure, dans notre carte mentale, nous avons utilisé les touches fléchées du clavier. A l'aide de ces quelques touches, nous allons maintenant pouvoir construire le reste de notre carte mentale sur les cours que nous suivons à l'école. Je vous encourage donc maintenant à réfléchir aux différents cours et à les placer au bon endroit en pensant aux différentes sous-disciplines que vous suivez dans chacun des cours. Donc, par exemple, dans langue moderne, vous aurez peut-être anglais et allemand. Dans éducation physique, vous aurez peut-être gymnastique, natation, escalade, sport de ballon, et ainsi de suite. Donc, à vous maintenant de créer la carte mentale complète de l'ensemble de vos cours. Bon travail